Je viens du Mali. J'avais sur le problème d'argent. Donc de nos jours tout est possible avec le maître tofu du Penet. Je me suis rendu chez lui pour qu'il puisse me faire le portefeuille magique qui a produit de l'argent et je suis qui a produit de l'argent et je suis retourné avec dans mon pays le Mali. N'hésitez pas à lui contacter en cas de besoin sur tous vos problèmes. Donc vous voyez il est à mesure de l'exaucé et pour le contacter sur les réseaux, sa page et tout, puis un projet aussi sur son numéro WhatsApp, c'est simple, je vous donne, c'est plus 229 99 09 38 90. Il est ouvert à tout un chanquin d'extérieur ou, ou extérieur de son pays. c'est pas que question de mensonge tout, lui c'est la vérité et puis il est là pour tout le monde il doit être il, il, il, il vous aidera sur tous les points et tout quoi donc vous voyez il est ouvert à tout le monde contactez lui et venez le voir chez lui c'est ça